Nouvelle année, nouveau projet, mais quelle résolution pour vos clients Eh bien 7, chiffre porte-bonheur, allez c'est parti Faire le point sur sa situation patrimoniale et envisager tout éventuel arbitrage ou réorientation de mes placements financiers. Actualiser éventuellement son régime matrimonial, envisager l'opportunité d'une donation entre époux si cela n'a pas été fait, pour des conjoints paxés, Prévoir éventuellement un testament ou actualiser le testament existant. Aider ses enfants, on pensera aux donations à l'occasion d'une acquisition immobilière, voire dans certains cas faciliter cette acquisition par l'intermédiaire d'une société civile immobilière familiale. Réaliser une opération immobilière, investissement ou résidence principale. Retravailler ses assurances emprunteurs sans contrainte de date anniversaire des contrats. Revoir ses contrats assurance vie et en particulier ses clauses bénéficiaires et ne pas oublier les testaments éventuels. Prévoir les évolutions de santé et les risques de perte d'autonomie en ayant recours éventuellement à un mandat de protection future. Ce contenu vous a plu Alors retrouvez-nous sur accélérance.fr